Bonjour tout le monde, je suis Totoro, je suis un animal légendaire du Japon. Tu sais, en ce moment dans mon pays, il y a plein de cerisiers en fleurs. C'est vraiment magnifique. Quand je vois ces fleurs, je pense à Madame Butterfly. D'ailleurs, elle est en train de venir. Bonjour Madame Butterfly, quand allez-vous ah, mais il y a aussi Monsieur Puccini, bien sûr Vous êtes inséparables Attention les enfants, pendant les vacances de Pâques, je vais prendre l'avion et j'arrive directement à Paris devant la Tour Eiffel. Je vous invite à participer au stage du printemps. Nous allons faire quatre activités remarquables. 1. Dialogue des arts. Pendant ce cours, nous allons découvrir le rapport entre la musique et la peinture. Nous verrons l'influence du Japon sur les artistes français. Et attention, j'ai invité à nous rejoindre les artistes impressionnistes. Bienvenue Monsieur Monet et bienvenue Monsieur Van Gogh. Deuxième activité, l'art plastique. Nous ferons de la teinture de tissu, une cérémonie pour daruma, un mini bento et une peinture de Ukosai. Waouh Toutes ces choses-là Je te montre un exemple. En six étapes, on arrive à faire les petits fantômes. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça y est, on a plein de petits fantômes Troisième activité, nous allons chanter en japonais et faire le cours de piano. Et enfin, pour la quatrième activité, nous allons préparer un mini-concert pour les parents. Pour qui est ce stage Il y a deux groupes d'âge, les petits-enfants de 3-6 ans et les plus grands de 7-10 ans. Quand est-ce qu'on fait tout ça La première semaine des vacances de Pâques, du 19 au 23 avril, de 9h à 16h dans le 16e arrondissement de Paris. Vous pouvez aussi venir que pour la demi-journée. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter sur notre Instagram de Piano Academy ou envoyer un mail à stagepiano academycom Allez, vous venez A très bientôt Sayonara